Bonjour et bienvenue dans notre capsule de formation sur le marketing RH et la marque employeur ou l'art de savoir se démarquer. Objectif de cette formation, vous accompagner à créer et communiquer autour de votre marque employeur, sensibiliser tous les acteurs clés de l'entreprise, gestionnaires, collaborateurs aux enjeux de la conquête et de la fidélisation des employés en abordant les aspects stratégiques pour l'entreprise et les défis qu'elle aura à relever pour l'avenir. Cette formation vous aidera à comprendre tous les enjeux du marketing RH et de la marque employeur pour votre entreprise. Les sujets traités dans cette formation seront Le marketing, c'est quoi exactement Parlons de définition. Pourquoi mettre en place ce type d'action dans votre entreprise Les fondamentaux du marketing et de la marque employeur Par où commencer Les avantages Les points de vigilance Quand mettre ce type d'action dans votre entreprise les outils et les supports qui vous aideront à mettre ça en place dans votre entreprise. Quels résultats vous allez pouvoir attendre Comment suivent vos résultats, nos recommandations et bien sûr notre conclusion Alors commençons sans attendre, le marketing RH c'est quoi exactement C'est primordial de bien connaître son marché et ses clients. Comportement, analyse des tendances, de la concurrence, des futurs marchés. Pour créer une vraie stratégie de commercialisation où le produit, le service... Le prix, les canaux de communication et le message seront adaptés en fonction de chaque audience préalablement identifiée via un exercice de segmentation. Allons-nous vers un monde plus humain Dans les ressources humaines, il est un mot qui a peut-être un peu perdu de son sens dans la société actuelle, le mot humain. En s'étant agité au niveau mondial, il s'agit pourtant d'un aspect qui devrait rentrer très fortement en ligne de compte. Recherche de nouvelles techniques levier pour améliorer leur performance. Elle s'intéresse alors au marketing qui permet de mieux répondre à un nombre de problématiques comportementales auxquelles elle doit faire face, notamment en ce qui concerne l'attractivité de l'entreprise. répondre à ces questions, comment attirer les meilleurs candidats Comment retenir et fidéliser les meilleurs candidats Avoir une communication cohérente avec vos valeurs, votre culture d'entreprise, point pour, pour nous très important, sexy mais avec élégance. Lorsque communication interne et externe sont en phase, les canaux sont nombreux afin de diffuser l'information et amorcer une démarche de séduction. Différenciez-vous. Trop d'entreprises ne font pas l'effort de savoir ce qu'est réellement leur culture d'entreprise. Leur... Parlons maintenant de votre marketing RH interne. Les car derrière toute candidature se cache un individu qui peut être le fils de votre plus gros client ou qui pourrait un jour devenir un futur collaborateur, un partenaire, peut-être un concurrent, voire un client. Le rapport de force entre employeur et employé s'est rééquilibré.